Je me souviens Quoi Le vent fait nos dessins ouais ouais Je me souviens de bisous, je me souviens de tous, je me souviens de Garin, de toutes nos de courses Ces premières secousses, l'imaginaire étouffe Pas de dune Prends une taf, travail, mange et coucou chou. La nuit bouche à bouche dans des putaines Boîtes Respirer le souffle d'une vie de Brave nuit ah. ah des putaines boîtes Est-ce que tu sens Est-ce que l'enfant Comme l'avenir est présent